Toute l'année, en fait, euh, les professeurs, que ce soient les professeurs, les parents, euh, ils sont souvent là à leur donner une activité où ils n'ont pas le choix eux-mêmes en fait d'y aller et ils sont dans l'obligation de le faire entre autres. Euh, donc là, on, en tant qu'animateur, on trouve ça important que eux-mêmes peuvent faire leur choix et aussi ils sont en vacances, euh, ils sont pas, même s'ils sont dans un centre de loisirs, donc ils sont dans une école. Il faut bien qu'ils enfin, qu arrivent à faire la comparaison entre l'école et le centre de loisirs qui est plutôt un lieu de vacances. Donc c'est pour ça qu'on leur laisse le choix aussi de faire la possibilité et de se rendre acteurs sur la vie commune et sur sur ce qu'ils peuvent faire aussi.